Bien, moi, c'est Anthony, je suis conseiller juridique de Numidji, je travaille pour OP6, un guichet unique pour des plus petites entreprises, des entreprises qui sont dans leurs premières années d'existence. Donc, on a aussi des comptables, des gens en marketing en ressources humaines. Euh, J'ai rencontré euh, Bruno euh, Joliveau, qui est le, le CEO, VIA, de économique Longueuil, qui est un, un organisme qui soutient le développement économique de la région. Donc, euh, une accompagne des entreprises qui veulent incorporer la plateforme Odoo dans leur système de gestion d'entreprise. Euh, quand tu commences au début, tu as peut-être des fichiers Excel ou des, des, toutes sortes de façons, ou peut-être un CRM à droite, as ton système de facturation à gauche, as toutes sortes de façons de gérer ton entreprise euh, qui va être un peu éparpillée. Euh, Odoo, c'est une plateforme qui est assez intéressante parce que ça fonctionne par module. Donc tu peux ajouter les modules un à la fois euh, dans ton entreprise. Tu n'es pas obligé de tout prendre d'un morceau, mais en même temps, ça peut t'accompagner jusqu'à très très élevé. Je pense à des spécialistes de savoir à quel moment c'est le moment de prendre au dos, quel module sera intégré intégrer, comment bien les intégrer. Donc, euh, c'est vraiment, je pense c'est des experts, des spécialistes de cette, euh, cette application-là puis de, de, de la bonne façon de l'intégrer au modèle d'affaires de leurs clients. L'UG, c'est des gens qui travaillent avec beaucoup de rigueur, en fait, qui, qui sont soucieux de bien faire les choses. Je pense que c'est un de leurs meilleurs avantages. Donc, euh, je suis très content de travailler avec eux.